Bonjour, Gael Burlot de Yacht Style Media et Luxio.com. Euh, nous avons le plaisir aujourd'hui et l'honneur de, de recevoir euh, Monsieur Yvan Emieux de la marque Aquila catamaran. Euh, la marque Aquila en fait est une marque récente qui euh, est graduellement devenue une marque globale, euh, quelque part à surfer sur la vague du, du catamaran. Euh, Yvan Aimieux, est-ce que vous pouvez nous dire euh, en fait, quelle est l'origine de la marque tout d'abord et de ce succès, du, du fait que la marque soit devenue réellement globale Bonjour Gaël, euh, merci pour l'interview. Euh, Akira, c'est une marque récente, elle a seulement 8 ans. Mais c'est une marque qui est issue de l'association de, bah, de deux géants, je dirais. Euh, le groupe sino Eagle qui est un groupe chinois qui est euh, spécialisé dans le composite, dans la fabrication de bateaux, de kayaks, de canoës, euh, de planches de surf, puis de pièces de bateaux, de, puis de catamarans. 40 ans qu'on construise des bateaux en plus. Et l'association avec le groupe Marine Max, qui est le plus grand euh, vendeur de bateaux aux États-Unis, le plus grand vendeur de bateaux au monde. Marine Max dessine bateaux, euh, bien souvent basés sur des études de marché américaines et euh, Simweigel produisent le, le, le bateau. Donc ça permet d'avoir un bateau euh, très bien construit euh, et adapté euh, aux demandes du marché. Et le fait que vous ayez commencé euh, au niveau du chantier, d'abord aux États-Unis, et que graduellement, et je crois que vous êtes un bon exemple justement de cette expansion géographique, euh, le fait que vous soyez aujourd'hui très présent sur des marchés comme marché européen, marché asiatique, euh, comment s'est fait ce, ce développement Marine Max euh, fait la distribution du bateau aux États-Unis. Donc, sur les, les cinq premières années, les bateaux Aquila étaient disponibles quasiment uniquement aux États-Unis. Les 100 premiers bateaux, 96 ont été vendus euh, aux US, Et puis, on a commencé une distribution internationale, maintenant ça fait trois ans. Euh, L'Australie d'abord, l'Asie, et puis euh, maintenant un peu plus récemment sur, euh, sur l'Europe. Donc, euh, ça a permis de. de, de, de de passer d'une production qui était quasiment 100% pour le marché américain, maintenant on a 25-30% de, de, de la production qui est distribuée dans d'autres pays. Euh, et puis petit à petit, bon, on monte euh, des réseaux de distribution euh, lorsque l'on trouve les bons dealers, les bons partenaires. Et qu'est-ce qui vous euh, différencie en fait de, de vos concurrents, de vos confrères Je pense que le... le les bateaux Aquila, en fait, on a mis trois, euh, trois mots clés autour de cette marque. Euh, qualité, innovation et performance. Et ce euh, ne sont pas des mots qui ont été pris euh, par hasard. Euh, au niveau de la construction, la qualité du bateau, c'est que c'est un bateau qui est 100% infusé. Ce n'est pas du vacuum bagging, c'est infusé. Des résines qui ne sont que du vinyle estère, pas de polyester. Euh, la construction du bateau, ce ne sont que des, euh, des, des matériaux composites, donc de la, de la mousse. On n'utilise pas de bois dans la construction du bateau. Donc, c'est en termes, les matériaux qu'on utilise sont assez haut de gamme. Euh, et ça, c'est différent de la plupart des catamarans de la taille 40-45 pieds. On utilise des, des, des, des systèmes de fabrication plus similaires à des motoriaux de 60-70 pieds. En fait. euh, ça, c'est un des premiers points, vraiment, la qualité de la construction. Euh, le deuxième point, je pense que c'est bah, toute la, la, On a un véritable groupe international. Et, et, et le, le, le design du bateau, euh, c'est Lexware, qui a 50 ou 60 50 ans d'expérience maintenant dans l'industrie, qui s'inspire beaucoup de, des études de marché faites aux États-Unis. Il y a énormément d'interviews qui sont faits sur des propriétaires de motoriaux, des propriétaires de, de, de bateaux, énormément de, de, de recherches qui sont faits. Et, et, et pour définir pourquoi les propriétaires de Motor Yacht n'achetaient pas de catamaran à moteur. Et euh, ils ont réussi à définir les, les points clés qui sont, bah, qui sont la qualité de la fabrication intérieure, qui sont euh, les performances du bateau. Et donc, c'est vraiment, euh, vraiment toute cette information euh, apportée par les groupes américains qui ont permis de, de, de, de créer des, les, les designs des bateaux qui Et puis, le, le dernier point, bah, c'est qu'on est vraiment un bateau euh, ou une marque euh, euh, où on a un grand focus sur la performance. Euh, certaines marques veulent euh, faire des bateaux pour le charter, euh, essayent d'être les moins chers possibles ou, euh, ou euh, essayer d'avoir un look euh, euh, différent. Euh, y a, on, on se concentre réellement sur la performance du bateau. Euh, si vous prenez nos les, les, les modèles, les modèles inboard, sur les, les, les différents cruisers, on a pas mal d'innovations comme l'étrave L'étrave à bulles, ou les, ce qu'on appelle une, une étrave polydérique, euh, qui permet d'avoir un, un bateau qui, qui plane beaucoup mieux, avec de meilleures performances. Euh, nos speedboats, les les ils, ils peuvent aller jusqu'à 40 nœuds. Euh, aussi, une dernière innovation, une dernière option qu'on a mise, c'est maintenant, c'est des bateaux qui sont à foil. Donc, on est peut-être un une des premières marques de bateaux de production à foil. Ça, ça permet réellement d'avoir une très bonne performance, ça permet d'avoir un bateau très, très stable. Et, euh, et voilà, ça, ce sont des, des, des éléments propres à Aquila, propres à notre marque et qui n'ont pas été encore euh, euh, copiés pour le moment. Donc, en résumé, Aquila Catamaran est devenue une marque globale, euh, exclusivement sur le segment Catamaran moteur, avec trois mots-clés, donc performance, innovation et qualité. Est-ce que vous pourriez nous parler, nous parler, Yvan, de la gamme de produits actuels, les, les produits phares et les produits prometteurs dans un avenir proche Oui, euh, je pense que le produit qui a le mieux fonctionné euh, jusque-là, c'est la KELA 44. On vient de mettre à l'eau la coque numéro 100. Euh, donc, 100, 100 unités pour un bateau de, de, de 44 pieds, c'est déjà un très beau succès. Euh, je vais Exactement. vous ça commence, ça commence à faire des, des beaux chiffres. On, on sort euh, aujourd'hui 24 bateaux par an. C'est une, euh, une vraie production. Euh, je vais vous montrer, vous avez préparé quelques photos. Je vais, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, normalement, on peut voir la photo. Donc, voilà, voilà la Kila 44. Euh, euh, je vais vous montrer quelques points vraiment spécifiques à, à ce bateau et à la marque. La première des choses, ce sont les, les, les, les étraves à bulbes. Euh, ça, ça permet d'avoir de meilleures performances, ça permet d'augmenter la ligne de flottaison et euh, d'améliorer la, la, la stabilité du bateau. Euh, ça se fait ré réellement une différence. Euh, on le sent tout de suite quand, quand vous naviguez un bateau avec des, des, des étraves euh, telles que celles ci Un deuxième point qui est intéressant ici, c'est cet accès que nous avons du Flybridge jusqu'à l'avant du bateau, par cet escalier. Et, euh, ça peut être un détail pour, pour certains, mais une fois qu'on a essayé ce système, on ne peut plus du tout retourner sur un bateau qui n'a pas un accès directement à l'avant du bateau. C'est tellement agréable. Lorsqu'on arrive sur un mouillage ou quoi que ce soit, et qu'on a un petit équipier, une petite équipe à bord, deux ou trois personnes, communication directe avec votre, votre équipier, un accès très facile pour attraper une bouée, ce genre de choses. Euh, Lorsqu'on s'amarre, il peut toujours avoir un peu de du monde autour, et c'est bien d'avoir une communication, une fois que vous avez essayé ce genre de système, vous ne plus du tout vous retrouver sur un, sur un flybridge pour accéder à l'avant du bateau, pour faut passer par l'arrière et, et, et perdre la communication. Ça, c'est vraiment un, un, un design très intelligent et tellement agréable dans le, le, dans le, sur la vie à bord de ce bateau. Euh, un autre point euh, qui est aussi très agréable, c'est cette, cette euh, Poste de, poste de navigation qui est au milieu du bateau, qui au milieu. C'est-à-dire que vous avez des assises à l'arrière, à droite, à gauche. Euh, on, on voit souvent des postes de navigation qui sont mis dans un petit coin. Euh, C'est bien, ça ne prend pas de place, mais euh, si vous êtes le propriétaire du bateau, vous êtes isolé. Alors que là, lorsque vous êtes le propriétaire du bateau, vous vous asseyez au milieu du bateau, vous avez votre famille, vous avez vos amis, euh, vous discutez. C'est un espace de vie de rendre le poste de navigation comme espace de vie c'est euh, un des points euh, spécifiques d'Aquila c'est vraiment la différence quand, quand vous passez une semaine à bord euh, un autre point très spécifique de la marque ici à l'arrière sur, sur l'arrière du bateau c'est ce bar en fait vous avez euh, l'accès du bateau vous avez un, un, un bar la cuisine est ouverte sur, sur l'arrière et c'est la même chose, on passe quand même beaucoup de temps à cuisiner on passe beaucoup de temps euh, à voir à, à, à, à à discuter avec nos, nos amis. Et ça, c'est vraiment un point très agréable. Et puis, l'autre point ici que je voudrais montrer, c'est cet escalier. cet escalier qui va au Flybridge. Ça prend beaucoup de place, mais ça, ça apporte tellement de sécurité. Lorsqu'on navigue et qu'on est en mer, faut descendre du Flybridge au main deck ou quoi que ce soit, aujourd'hui, on veut avoir un escalier. On ne veut pas avoir des petites marches ou euh, une échelle euh, où on ne s'en sent pas réellement à l'aise. Euh, ça, c'est aussi un point qui change la vie euh, lorsque vous naviguez le bateau. Euh, ensuite, un des autres points qui est, qui est, qui est très intéressant euh, et qui est aussi assez unique dans l'agencement le, le, intérieur du bateau, c'est que les trois cabines sont totalement séparées. Vous avez une cabine à l'avant avec un escalier, une cabine euh, bas-bord avec un escalier, une cabine tribord avec un escalier, complètement séparé. On ne partage pas une coque de bateau avec un autre couple. Et donc, ça, permet de, ça donne beaucoup plus de, de, de vie privée. On est beaucoup plus isolé. Le bateau, c'est très bien de passer du temps avec les gens. mais C'est aussi très bien de pouvoir un petit peu s'isoler. <rire> et, euh, et ça, il n'y a pas beaucoup de bateaux. Moi, je ne connais pas d'autres bateaux de cette taille où chaque cabine, chaque invité a un endroit séparé et euh, isolé par rapport aux autres. C'est une cabine d'invité, donc ça c'est euh, qui, euh, qui est remarquable, beaucoup de lumière, mais aussi un des points particuliers de l'Aquila la 44 ou de, de, de toute notre ligne de bateau de croisière, c'est cette cabine avant. Donc, la cabine avant prend toute la largeur du bateau, donc euh, ça fait 20 euh, pieds de, pied de large, et euh, une cabine de cette taille existe. Aujourd'hui, sur des motoriaux de 60-60 pieds, ce qu'on appelle une cabine full beam. Là, d'avoir réussi à avoir créé une cabine propriétaire aussi large, aussi grande sur un bateau de 44 pieds, ça, c'est assez remarquable. Et euh, d'un côté, vous avez euh, comme un walking closet et de l'autre côté, vous avez une salle de bain. Et ça, c'est aussi un des gros, gros points, de, un des gros points forts euh, de, de, de notre série de bateaux de croisière. C'est cette master cabine à l'avant. Et voilà. voilà, pour la Kila 44, voilà les, les, les points connus. Euh, et donc, comme je l'ai dit, on a déjà vendu 100 bateaux. Euh, je pense que les, les, les, les 50, 60 premiers sont partis aux États-Unis. Maintenant, il y en a beaucoup en Australie, beaucoup en Asie du Sud-Est. Et euh, les, les, les quelques-uns sont arrivés en Europe. Donc, plutôt les bateaux euh, ou un modèle familial, pour les amis, pour, euh, pour faire la fête Oui, c'est un bateau très convivial. L'agencement est très, très bien fait. Euh, enfin, c'est un bateau de croisière très bien fait, très familial, idéal, euh, 6-8 personnes. Merci Yvan pour euh, cette présentation euh, dynamique de l'Aquila 44. Nous allons maintenant parler d'un autre modèle qui présente beaucoup d'intérêt aussi, l'Aquila 36. Donc, euh, avec son moteur hors-bord, euh, dites-nous en plus. La Kila 36, on l'a lancé il y a trois ans et euh, on, est des, on a déjà sorti la coq 90 Donc pareil, un, un bateau qui a eu beaucoup de succès. Euh, un marché différent, donc euh, c'est des bateaux plus sportifs, des, mateurs, des, bateaux, des, bateaux, des, bateaux, des moteurs hors-bord, euh, bateaux performance qui peuvent aller jusqu'à 40 nœuds et puis un, un design très innovant. Je vais vous montrer maintenant quelques, quelques photos. Euh, voilà. Euh, donc, comme vous pouvez le voir, c'est euh, catamaran, moteur hors bord, avec ce qu'on appelle un bow rider à l'avant du bateau, et qui utilise toute la largeur du bateau. Là, la première chose qui est intéressante, c'est qu'il ben, n'y a pas de compétition. Ce produit n'existait pas. Et là, c'est assez remarquable de la part d'Aquila, de la part de Lex LexRas, le président, d'avoir. Inventer un concept nouveau. Euh, ce qui est réellement marquant sur ce bateau, c'est qu'il ne fait que 36 pieds, mais lorsqu'on monte à bord, il y a un espace de immense. C'est très, très large. Euh, c'est très agréable. Là, c'est pour passer un week-end, pour passer euh, euh, une petite semaine. Euh, c'est un bateau très agréable. Donc, à l'arrière, vous avez ces assises. Le bateau, vous vous utiliser toute la largeur du bateau, euh, vous avez deux cabines, deux salles de bain et un rider à l'avant, je vais vous montrer quelques autres photos, ça c'est l'intérieur du bateau, donc vous avez un petit coin cuisine, vous avez ici, euh, lorsque vous allez là, c'est un poste de pilotage, donc c'était vraiment un bateau sport, je l'ai dit ce, ce bateau avec deux fois 400 chevaux euh, au-delà de 40 nœuds. Euh, et l'avant, c'est un bow rider avec ses deux assises qui peuvent se transformer comme, euh, comme un, un pain de soleil, comme assise. Donc, ça vous donne quand même, à l'avant, on peut s'asseoir jusqu'à 4-6 personnes à l'avant. Euh, à l'arrière, on peut être 6-8, on peut être 10 euh, à l'aise sur un 36 pieds. Ça, c'est assez unique. Euh, après, c est, c est, c est, c est, en termes de design, de finition, c'est un bateau qui est très très joli, très élégant. Et, euh, et après vous avez quand même dans chaque cabine euh, dans chaque coque une cabine et une salle de bain donc c'est un bateau très complet et je dirais euh, ce qui est aussi euh, très agréable c'est que c'est un bateau très, euh, très versatile c'est que le premier modèle, les premières photos que je vous ai montrées, on voyait que c'est un bateau très ouvert très floridien, très américain c'est vraiment le bateau de Miami euh, mais ici on a créé toute une nouvelle série d'options où on a fermé les, les fenêtres du bateau à l'avant. Et là, on a fait un bateau de, de, de pêche, de pêche sportive. On a enlevé les assises arrière pour rajouter des modules de rangement avec un énorme barbecue. un Inviter euh, euh, un rangement pour mettre des, des, des, des bouteilles de plongée. Donc là, ça rend le bateau, euh, ça devient un petit cruiser avec une utilisation un petit peu différente. Et puis, avec <rire> la demande de la clientèle, celle-là, c'est vraiment venu de… de commentaires de plusieurs clients surtout dans les pays très très chauds, euh, et aussi les gens voulaient passer une semaine à bord et voulaient fermer le bateau donc là c'est la dernière version on a fait une version croisière donc là ça devient un petit bateau de croisière euh, sur euh, notre 36 pieds on a modifié l'arrière avec cette porte euh, qui permet de fermer le bateau et qui permet de, bah, de, de, de donner une atmosphère un petit peu différente sur la version croisière, on a un petit peu modifié les, les, la finition intérieure. On a rajouté un peu de bois, on a rajouté un petit peu de cuir, on a rajouté un sol différent pour en faire un bateau croisière. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment un bateau très intéressant pour nous parce qu'il est tellement versatile. Il, il, il attire des clientèles très, très différentes. Que ce soit quelqu'un, je crois bien, quelqu'un dans le sud de la France euh, qui veut un bateau pour, pour la journée, pour s'amuser avec 10 amis et revenir le soir et passer une belle journée. Ou des gens qui sont plus sur la pêche. Et maintenant, ce que l'on voit de plus en plus, ce sont euh, les compagnies de charters. Euh, des gens qui veulent passer ben, une semaine à bord, 5-6 cinq, euh, cinq, jours à bord deux couples euh, Ça permet d'avoir un bateau relativement facile d'utilisation. Par exemple, prendre un, un, un, un gros 45 pieds et de passer des, des, des, une semaine à avant. On en voit maintenant en pour en Martinique euh, qui sont le, le, sur le marché de la location. Très bien, donc euh, intéressant cette version euh, sport. Et dites-moi euh, quelles autres innovations voyez-vous, qu'est-ce qu'il y a d'autres euh, spécificités sur ce modèle Aquila 36 Comme je l'ai expliqué auparavant, c'est maintenant un bateau qui a des, euh, des foils, donc c'est peut-être le je pense le premier, un des premiers bateaux de production avec euh, des, des, des foils. Il y a un dessin qui représente. En fait, c'est un pont entre une coque et deux ailettes à l'arrière. L'avantage de ce foil, c'est que le bateau ne sort pas de ça. En fait, le concept du foil est d'alléger la coque, de l'aider à, à, à être en coque planante. Et donc, en fait, la simulation, c'est à peu près comme si ça, enlever 40% du poids du bateau. Donc, en fait, ce qui est remarquable, c'est que en tant que capitaine, vous ne savez pas qu'il y a un folle. Quand vous accélérez, il n'y a aucune manipulation à faire, il n'y a, a aucun arrêtage à faire. Vous accélérez, qu'est-ce qui se passe C'est que le bateau se soulève beaucoup plus tôt et beaucoup plus facilement qu'un qu autre bateau sans folle. Et, et, et, et vous avez un, la, la facilité de navigation est, est, est vraiment meilleure. Il y a un une véritable augmentation du confort Il y a, on ne sent plus tout le clapot qu'on a sur des bateaux là où vous êtes vraiment vous avez ce sentiment de, de naviguer ou de voler sur un tapis volant et puis et le véritable avantage c'est que à 25 nœuds vous avez une économie d'essence de 30% donc là où un bateau consommait 150 litres à l'heure là vous êtes à 100 litres à l'heure et ça c'est aussi un véritable avantage et ça permet d'ouvrir euh, euh, le marché des, des, du, du, du bateau hors bord. L'essence coûte cher, surtout en Europe. Euh, les, les bateaux avec des moteurs hors bord sont très communs aux États-Unis, un peu moins en Europe. Mais ce genre d'innovation, maintenant, rend le bateau totalement, euh, je dirais, euh, abordable, avec des coûts d'utilisation beaucoup plus abordables que ce qui existait il y a cinq ans. Et en effet, c'est pas négligeable. Euh, belle performance. Nous allons ensuite parler d'un modèle qui, je sais, qui tient à cœur, l'Aquila 54, Et pas des moindres. L'Aquila 54, oui, c'est bah, notre tout, tout, tout nouveau modèle. Euh, la coque numéro 1 va être à l'eau euh, cet été. Et euh, ouais, on est très, très fiers de ce nouveau modèle. Je vais vous montrer une petite vidéo. Euh, je peux en excuse d'ailleurs où on a utilisé vraiment bah, tout ce qu'on a appris depuis, depuis les dernières années, euh, tous les retours d'informations de la clientèle. Et, euh, et, et là, ça nous permet d'avoir un nouveau produit euh, assez unique. Voilà. Je, vais jouer, je vais jouer la vidéo et je vais faire des pauses un petit peu pour faire des commentaires euh, euh, par rapport au développement de ce bateau. Euh, la première des choses, le premier point ici, comme vous pouvez le voir, ce sont toujours ces épaves à bulbes euh, qui offrent vraiment une performance supérieure euh, aux autres bateaux. Alors ensuite, les deuxièmes points que je voudrais vous faire remarquer, c'est ici, cette fenêtre euh, qui est là. En fait, c'est la fenêtre de la master cabine, les fenêtres de la master cabine, la cabine propriétaire. Et euh, on le verra un petit peu plus tard, c'est réellement une cabine remarquable. Euh, le troisième point sur ce flybridge c'est qu'on a un véritable pare-brise c'est un véritable pare-brise avec une option de totalement fermer le flybridge euh, pour le mettre sous air conditionné euh, par exemple une option qui est, qui est assez commune aux, aux états unis et en Australie, pas trop en Europe mais euh, c'est remarquable d'avoir quand même cette, euh, cette option euh, <coughs> voilà donc ici l'arrière du bateau vous allez avoir donc cette plateforme C est une plateforme hydraulique qui permet d'avoir une, une, une jupe arrière énorme pour accéder à la mer et, pour et le, le, le dinghy -ding, l'annexe sera transporté par une grue qui est encastrée dans le, le, le moule du euh, ensuite quand on vient ici sur un bateau de 50 pieds, on a gardé un petit peu les éléments qui font partie de l'ADN de la marque Aquila. Donc, c'est ce, ce bar qui a eu tellement de succès. Euh, bah, ce comptoir ouvert euh, qui communique avec la cuisine. Et, euh, et ici, à l'arrière, bon, je dirais une table, une table arrière habituelle, mais avec des, des, éléments, euh, des éléments indépendants. Donc, ça vous permet d'avoir des belles, des belles chaises en tex, ce genre de choses. Quand on monte au, au Flybridge, ce que je voulais vous montrer, en fait, ce qui n'existe pas ou très peu, je dirais, sur un bateau de cette taille-là, donc c'est d'avoir cette pare-brise avant euh, et de pouvoir contourner et accéder à l'avant du bateau par un pont portugais. Ça, On n'a on a pas vu de pont portugais sur le bateau de cette taille depuis quelques années et puis bien sûr vous avez un, un, un lounge et vous avez à l'arrière du bateau un, un solarium euh, voilà comment on passe comment on peut accéder à l'avant du bateau euh, par ce pont portugais avec un solarium à l'avant euh, et puis euh, ce qui n'a pas été représenté sur ce dessin mais vous avez aussi pour avoir des petites tables et pour avoir comme un petit café euh, à l'avant du bateau ici Là, c'est pareil, sur, euh, sur l'intérieur, on, on arrive sur des niveaux de finition très similaires à des motorioles de 60-70 pieds, on n'a plus tout de fil de glace visible, on a utilisé des designers et des meubles italiens pour faire l'intérieur, des matériaux très chauds, des matériaux très chauds. Euh, un bateau qui a énormément de visibilité, des grandes fenêtres de tous les côtés, et puis. Euh, donc voilà, donc ce, ce carré arrière, ce, ici à l'arrière, ce grand salon arrière, un accès sur la cabine propriétaire à l'avant et les cabines invitées de chaque côté. Ce que l'on ne voit pas ici, mais ce qui est, euh, ce qui est de plan c'est que le bateau hein, a des options pour être en trois, quatre ou cinq cabines. Voici cette cabine, la, la cabine de propriétaire. Et là, bon, c'est remarquable, c'est que le, la, la, la, la cabine toute la largeur du bateau et ce qui est unique comme vous pouvez le voir ici, c'est que vous avez des fenêtres à 180 degrés, de lumière. Euh, ça, là, on est réellement sur l'innovation Je connais très peu de bateaux qui ont, euh, qui ont ce genre de, de design ou ce de, autant de clarté. Et puis ici, de, ça c'est la, la salle de bain de la master. Et ensuite, de, de chaque côté, nous allons avoir ça sur un calumabre. Euh, donc de chaque côté des cabines d'invités euh, et comme si, similaire à l'Aquila 44, c'est que chaque cabine, chaque cabine appartement est totalement séparé les uns des euh, autres. Donc voilà l'Aquila 54. On est, on est très content de ce produit. On n'a pas encore mis la coque à, numéro une à l'eau. On a déjà un, un joli euh, carnet de commandes et euh, et voilà, il sera présenté sur, euh, sur les premiers salons septembre-octobre aux États-Unis, selon les salons qui sont, euh, qui sont en place, certainement en Fort Lauderdale. Eh bien, bel, euh, bel espace, belle convivialité. Et on a vraiment hâte de voir le, le dernier né sur l'eau. Yvan. Merci énormément pour, euh, pour cette présentation de, je dirais, la plus large de, de, de la gamme et des produits phares aujourd'hui sur votre catalogue. Une dernière question, euh, comment voyez-vous évoluer le marché euh, du catamaran moteur euh, dans l'année proche, en fait, d'ici euh, deux ou trois ans L Évolution assez intéressante parce que... On est passé du, du monocoque à voile au catamaran à voile. Maintenant, le catamaran à voile a été totalement accepté dans l'industrie. Et puis, les catamarans à voile, les fabricants de catamarans à voile ont commencé à faire des catamarans moteurs. Mais jusque-là, pour la grande majorité, c'était des voiliers adaptés. Donc, euh, sur certaines marques, ils ont enlevaient, hein, enlevaient le main et mettaient des, des, des moteurs un peu plus gros à l'arrière. D'autres marques ont réellement fabriqué des vrais bateaux moteurs, mais ça reste des chantiers qui, pensent pense, voient les 80% de leur production, ça reste des bateaux à voile. Aujourd'hui, on voit des, des, des bateaux, euh, de véritables marques de bateaux moteurs, Aquilar, il y en a d'autres, et, et qui se spécialisent. Donc, en fait, on, on, on, on arrive sur des euh, sur catamuses moteurs certains axés plus sur la location, d'autres axés plus sur la performance. On voit aussi des marques qui vont vraiment sur du grand luxe. On voit très très grand modèle. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que la clientèle habituelle des, des, des motoriotes monocoques, aujourd'hui, viennent chercher des catamarans à moteur. Donc, c'est quasiment un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir. On est en train de, de, de, de, de, de, gérer, de prendre, on est vraiment en train de s'installer avec des marques qui se spécialisent. Et puis, une clientèle beaucoup plus large puisqu'on attire réellement les, la clientèle qu dit, qui achetait des, des, des motoriotes euh, monocoques, de marques anglaises et italiennes. Aujourd'hui, cette clientèle est beaucoup plus intéressée d'avoir finalement euh, un bateau qui a la qualité similaire, un confort similaire, mais beaucoup plus de stabilité et puis, euh, et puis une meilleure performance. Très bien Merci beaucoup, Yvan Mieux. Je vous rappelle donc, représentant euh, euh, du chantier Aquila et notamment du, du réseau global de, du chantier Aquila. Euh, merci et à une prochaine, euh, un prochain épisode. Merci Gaël. À très bientôt. Merci.